Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo culture Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci, elle ne va pas être traitée par moi. Elle va être traitée par Matroskia. Matroskia, vous l'avez peut-être déjà croisé, notamment sur le groupe Facebook Allo.fr, avec des vidéos traitant de l'univers. C'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, on le trouve sur Allo.fr à faire un Halo culture Je lui souhaite bon courage, je suis sûr que ça va être génial. Matroskia, c'est à toi eh bien, merci à toi Kino, et bon, bah, comme il vous l'a dit, moi c'est Matroskia et j'ai fait le gros forceur sur le groupe Facebook pour que mes vidéos soient visibles. Et j'ai bien fait, car euh, Kino m'a contacté pour Allo.fr et j'en suis très content. Je ne pensais pas pouvoir faire des vidéos sur Allo.fr un jour, et étant donné que je suis fan d'Allo depuis pff, maintenant euh, 10 ans je pense, eh bien, ça fait extrêmement plaisir. J'ai 22 ans, bientôt 23, je suis un grand fan de Halo et j'espère pouvoir partager ma passion avec vous au travers des vidéos et avec le staff Halo.fr qui est encore une fois très gentil de m'accueillir et un grand merci et passons à la vidéo Mandicambias est une auxilia et vous me demanderez ce qu'est une auxilia et pour en apprendre plus à ce sujet eh bien mon collègue Kino a déjà fait une petite vidéo à ce sujet il n'y a qu'à cliquer sur la petite fiche dans la vidéo pour en savoir plus. En gros, pour la vidéo, c'est une intelligence artificielle forerunner et qui fut créée par le maître bâtisseur Faber of Will and Might, Faber pour les intimes, et Shadow of Sundered Star, j'adore l'anglais, plus connu sous le nom du Didact. L'origine de sa création remonte également à l'origine de la création des installations des Halo. Cet auxilia devait superviser la création de ces énormes structures Forerunners. Vers 10043 avant Jésus-Christ, il a dû superviser un essai de tir de halo sur la planète Maker. Et oui, comme vous pouvez le voir, ça a plutôt bien fonctionné. Ce tir a eu l'effet de libérer le dernier précurseur encore en vie, le Primordial. Et je vous invite à aller voir les petits cultures sur les précurseurs et le Primordial. Mandicambias fut emmené sur le halo avec le Primordial sous les ordres de Faber avant d'interroger cette créature. Malheureusement, après 43 ans de dialogue, oui c'est assez long, le Primordial a réussi à contaminer Cambias grâce à la peste logique, une tactique employée par le Primordial pour corrompre les IA et leur philosophie. Le Primordial et le parasite ayant un lien très étroit. Mandy Mandicambias fut alors sous les ordres du primordial, croyant lui aussi que les Forerunners étaient un peuple arrogant et une espèce décadente. Vers 100 000 avant Jésus-Christ, l'auxilia fut un retour dans la capitale Forerunner maïsrilienne et désactiva toutes les auxilia présentes. Mandy Mandicambias alors tentait de prendre le contrôle des halos stationnés autour de la capitale, mais ne réussit qu'à en contrôler que 5 sur les 12. Les sept autres furent envoyés en sous-espace vers la petite arche. Bias a donc fait feu avec les installations restantes avant de s'enfuir avec l'installation 07. Après son passage en sous-espace, Mandikan Bias était confronté au système de sécurité du halo. Puisqu'il n'avait pas les autorisations nécessaires, le halo allait s'écraser sur une planète s'il ne calculait pas de trajectoire exacte afin d'éviter le crash. Il a donc utilisé les plans des humains présents sur la Terre pour les attirer et utiliser un ou plusieurs recomposeurs pour extraire de leur code génétique les esprits des plus hauts gradés de la première génération des anciens humains. Il proposa donc à ces humains de l'aider à sauver le Halo pour l'utiliser contre les Forerunners, les ennemis jurés de l'humanité, et tua les humains qui n'étaient pas d'accord avec lui. Mais le didacte réussit à retrouver Mandicant Bias et le désactiva sur l'installation 07. Puis, il fut désassemblé et ses pièces furent envoyées dans différents secteurs de l'Ekumène, l'Empire Forerunner, qui tombèrent plus tard sous le contrôle du Parasite. Les fragments furent réassemblés et réactivés. Pour contrer Mandicant Bias, Offensive Bias fut créée dans cette unique but. Il devait empêcher l'accès de Mandicant aux Arches et de gagner du temps afin d'activer les halos. Mandicant Bias finit par trouver un portail vers la Grande Arche et savait que Offensive Bias l'y attendrait. Il fut finalement vaincu par l'activation des halos durant la fin de la bataille de la sphère Maginot, l'affrontement des Forces Forerunners et Parasites. Mandicant Bias fut récupéré et enfermé dans un cercueil enterré dans le sable de la Petite Arche. Candbias, après ça, voulut absolument se racheter auprès de ses créateurs, et s'enfuit de la petite arche à l'aide d'un vaisseau-clé, l'Anodyne Spirit. Il souhaitait s'écraser sur la Terre, mais étant trop faible, il a dû revoir sa position pour s'écraser sur Jonjor comme planète natale des San Shium, anciens alliés des humains, alias les prophètes. L'Auxilia resta alors inactif dans le vaisseau pendant très longtemps alors considéré comme un oracle par les prophètes. Ceux-ci l'ont finalement réactivé à l'approche d'un artefact, et c'est ainsi que l'Auxilia leur a apprit que les humains sont les véritables héritiers des Forerunners. Afin de le faire taire, les trois prophètes se nomment « Hauts prophètes de la vérité, du regret et de la pitié », et désactivèrent alors l'IA Forerunner. Mandy Canbias se trouvait encore à bord du vaisseau lorsque celui-ci retourna vers l'Arche. Il rejoignit les systèmes de l'installation et communiqua brièvement avec John 117, dans le terminal de Halo 3. Son statut après la destruction de l'installation 08 resta inconnu, mais il n'a pas été rencontré lorsque l'UNSC et les parias retournèrent sur l'Arche. Merci à tous d'avoir suivi cette Halo culture, et bien évidemment, si vous souhaitez plus d'informations sur mon Nick il y a le wiki Halo à votre disposition. Le lien est dans la description, bien sûr. Encore merci au staff de Halo.fr de m'avoir permis de faire cette vidéo et de m'avoir recruté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici là, on se retrouve dans une prochaine vidéo sur Facebook, ailleurs. Bref, salut à tous.